On va élever nos pensées <coughs> vers Dieu et vers tous ces bons esprits qui nous assistent et qui sont là pour nous aider à surmonter les difficultés du quotidien. En les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis de nouveau après ce petit intervalle de fin d'année. <coughs> pour bah, reprendre les études de la philosophie spirite en testant, en essayant bah, ce nouveau fascicule qui, vient, qui est en cours de préparation, que nous puissions bien bah, comprendre ces enseignements, cette philosophie et qu'elle puisse nous être utile pour notre amélioration personnelle. Voilà. Donc, j'ai fait le programme révisé. Vous voyez, bon, j'ai fait tout le premier semestre. Il y a peut-être quelques titres là sur les modules 6, 7, 8, 9 qui vont peut-être encore être un peu ajustés selon euh, la manière dont j'arriverai à condenser un peu tout ça, hein, puisque euh, le, le cours, en fait, c'est le même. Je vais vous le montrer ici. <coughs> Attendez, d'abord, on va montrer... Donc on départ par un premier module qui est introduction à l'étude du spiritisme, où donc on aura sept euh, guides d'études, euh, qui, qui sont ceux que vous voyez, hein, le contexte historique, euh, le, la définition, les points principaux, les phénomènes qui ont précédé, euh, Alain Kardec, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés, les livres de base. Voilà, Je n'ai pas réussi à faire plus court que ça. Donc, il, y avait, il y avait deux modules réunis en un, mais voilà. Le but, c'est d'essayer de faire de sorte que, en commençant maintenant début janvier, on arrive fin décembre à terminer l'ensemble du programme. D'accord. Et en plus, bon, il y a eu quelques mises à jour qui ont été faites, notamment sur Kardec, puisqu'il y a eu pas mal de découvertes historiques. Donc, c'est un lien qui est pratiquement complètement réécrit. Ensuite, le fascicule. un peu plus petit, voilà. donc c'est pareil, il respecte le précédent, ça a été un peu simplifié, toutes les méthodes pédagogiques, etc., puisque je me rends compte qu'au bout d'une vingtaine d'années d'expérience du cours, les méthodes pédagogiques, soit je ne suis pas doué pour les appliquer, mais quand on commence à dire aux gens, ben voilà, vous préparez pour la fois suivante, ou euh, on va faire des groupes, chaque groupe va avoir une partie du sujet et va présenter à la fin, etc. Ben, déjà, c'est même en présentiel, les gens préfèrent avoir le cours avec tout le monde, hein, sans faire des, de groupe, hein, puisqu'on est quand même entre 10, 10 ouais, là aujourd'hui on est à 11, ben est, ça tourne toujours à peu près autour de ces nombres-là en direct. Hein. Et ensuite, par exemple, en virtuel, faire des groupes, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faudrait à la limite enregistrer ce que chaque groupe fait en parallèle et vous voyez ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc là aussi, on a préféré simplifier en faisant le, comment, le, le cours de façon interactive ben, comme, on, comme vous l'avez connu depuis quelques semaines pour ceux qui le fréquentent. Voilà. Donc le premier euh, module, c'est l'introduction à l'étude euh, du spiritisme. Euh, L'objectif, ben, c'est que vous sachiez ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été euh, conçu et par qui. Hein. Et donc euh, le premier guide d'étude, c'est le, le contexte historique du 19e siècle où donc euh, cette philosophie est apparue, hein, puisqu'elle est apparue en... 1857, donc euh, c'était en plein XIXe siècle. Et les XVIIIe et XIXe siècles en Europe <coughs> étaient quand même des siècles particuliers. XVIIIe, donc les années 1700, hein, c'était ce qu'on appelait le siècle des Lumières, avec la science qui commençait à progresser, les arts aussi, les, les intellectuels, Jean Rousseau, Voltaire, euh, voilà tout ça, c'est ben, le XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle... Euh, il s'est terminé aussi par euh, bah, la Révolution française. Il y a eu la Révolution américaine un peu avant. Il y a eu beaucoup d'autres révolutions dans beaucoup de pays hein, pour euh, se défaire entre guillemets du joug des, des monarchies et puis aussi de, de l'influence religieuse dans les gouvernements. Et donc c'est Emmanuel toujours. Bon, j'ai gardé aussi les citations de quelques citations des livres. Euh, de Chico Xavier, pour, avoir, pour que vous ayez cette vision relativement large. Il a écrit un livre qui est intéressant, qui parle de l'historique, qui s'appelle « Vers la lumière ». Je pense que ce livre, vous pouvez encore le trouver chez Jean-Pierre Pipineau, il doit lui en rester quelques-uns. Et dans ce livre, il fait tout un historique depuis la création de la Terre, avec toutes les, les, les phases principales historiques hein, qu'on connaît, l'apparition de la vie, ensuite ben, les premières civilisations, genre égypte Grèce, etc. Puis ensuite, ben, euh, le, le, le Moïse, euh, <coughs> Jésus, euh, Mahomet, et puis il parle aussi donc, de ces siècles. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte, voilà. Euh, jusqu donc, jusqu'à ces siècles de lumière. C'est un livre assez intéressant qui, qui est... Euh, donc, on voit l'authenticité de ce livre par le fait que ben, Chico Xavier, il, était, il avait le médium, hein, il avait une formation relativement légère. Et donc, euh, le livre, il est relativement érudit et surtout, il parle ben, de, de, de la France en particulier, que Chico ne connaissait pas aussi bien que ça. Euh, ce siècle, donc le 19e toujours, peut-être à appelé le siècle des révolutions, car aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en soulèvements, en insurrections, en guerres civiles, parfois victorieuses, parfois écrasées. Ces révolutions ont pour point commun le fait d'être presque toutes dirigées contre l'ordre établi. Ben, euh, tous ces régimes injustes, hein, voire dictatoriaux, hein, de, de, euh, de, de, des rois, hein, euh, associés souvent à, aux, aux religions, puisque euh, les deux avaient donc euh, un intérêt commun qui était ben, d'asservir le peuple, hein, de faire du peuple des bons croyants qui payent la dîme ou des bons paysans euh, qui produisent la nourriture et qui travaillent euh, pour le royaume. Hein. Et donc, ben, au fur et à mesure que ben, ça a mis du temps, hein, quand même ça durait tout le Moyen-Âge, hein, millénaire ou plus, euh, ben, mais vers le 18, 17e, 18e siècle, l'humanité évoluant, les êtres humains évoluant, ben, il y en a qui ont dit stop, on ne veut plus ça, on veut des régimes un peu plus justes, un peu plus égalitaires. Donc, euh, ce sont les révolutions qui ont eu lieu. Donc, parfois, elles ont bien marché, parfois, elles ont mal marché, hein. euh, presque toutes en faveur de la liberté, de la démocratie politique ou sociale, de l'indépendance ou de l'unité nationale. Hein et c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'est 1789 en France, et malgré ça, euh, le, euh, ces révolutions n'apportaient pas encore immédiatement un système idéal, même si aux États-Unis, ben, je crois qu'ils en sont toujours encore, leur constitution de 1783 ou 82, je ne sais plus exactement la date, c'est resté relativement stable. En France, par contre, ben, il y a eu... Euh, des exagérations des propres révolutionnaires qui ont fini par tomber. Puis ensuite, il y a Napoléon qui est venu, qui s'est euh, autoproclamé empereur. Donc, on est revenu de nouveau à un espèce de système dictatorial. Et avec les défaites qu'il a eues, euh, notamment de la grande armée, hein, dans les campagnes euh, en Russie et ailleurs, ben, lui aussi, il est tombé. Et Ensuite, il y a eu la restauration avec les rois qui sont revenus, hein, les, les frères de Louis XVI, qui ont, avec encore une autre révolution en 1830. Et, enfin, Bref, on a eu comme ça une oscillation de différents régimes, six ou sept régimes différents, hein, jusqu'à ce que dans les années 1870, hein, avec la chute du Second Empire et de Napoléon III, euh, on soit arrivé à un régime qui soit à peu près démocratique et à peu près stable. Donc, en gros, ça a mis pas loin d'un siècle pour se stabiliser. Et donc, c'est en plein dans cette période, hein, au 19e siècle, que euh, ben, l'esprit les, euh, euh, de vérité il est venu. Il y a eu cette invasion de phénomènes, comme on le verra dans le, dans le prochain module, les tables tournantes en France. Et puis, donc quelques personnes, dont Alain Kardec ou Hippolyte Rivaille, pour être plus précis, qui étudiaient sérieusement les phénomènes et qui en ont tiré les conséquences en, écrivant des, en consignant tous les résultats de leurs expériences dans des livres. Et donc, c'est ça qui a donné le livre des esprits et la philosophie spirituelle. Est-ce que vous avez des questions à ce stade Oui, Christophe euh, oui, juste pour précision, l'esprit de vérité, tu, vous le définissez comment ben, L'esprit de vérité, c'est lui-même qui Enfin, il y, a, il y a, comment dire, quand Alain Kardec faisait ses observations dans, dans, les, dans les réunions qu'il y avait à l'époque, hein, avec euh, les sœurs Baudin, avec Hermance Dufault, avec Céline Jaffet et les autres médiums, ben, il y a un esprit qui se communiquait de temps en temps et qui signait l'esprit de vérité. Et donc, au début... Ben Kardec ne savait pas trop qui ça pouvait être, et c'est que par la suite euh, qu'il a été, euh, euh, en, en regardant ben dans, dans, dans les évangiles, hein, dans la Bible, euh, on s'est rendu compte, dans Jean, hein, je crois que c'est Jean, il disait, euh, « Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce qui vous a été dit euh, d'une façon beaucoup plus claire et pas euh, avec des paroles voilées en paraboles. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit, mais le sens, le voilà. Et c'est là ils se sont dit, tiens, ben voilà, ils annonçaient, et dans, dans l'évangile on parle de l'esprit de vérité, là il y a un esprit qui est venu, qui a signé l'esprit de vérité et qui donne des, des communications qui sont euh, très très euh, fortes, opportunes, euh, vraies, etc., et donc, le lien était fait comme ça. Quoi. Voilà. Alors après, quand tu vas au Brésil, par exemple, ils vont te dire, oui, mais l'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Alors ça, moi, peut-être, Kardec l'admettait effectivement, mais, bon, mais une des caractéristiques du spiritisme, c'est que ce que Kardec nous a toujours conseillé, c'est à partir du moment où c'est un bon esprit qui, qui, qui est là, peu importe de savoir si c'est X, Y ou Z, si c'est Jésus ou Socrate ou ou Bouddha, ou, ou, ou n'importe qui, bien, puisque ce sont des esprits qui sont très évolués tous, et ils vont tous parler d'une seule voix. Hein. Donc, euh, que ce soit Jésus lui-même ou que ce soit quelqu'un à qui Jésus a délégué, peu importe de savoir. C'est le genre de débat qui n'apporte pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le contenu, l'essence même du message. et Là, vous pouvez regarder, par exemple, dans l'évangile selon le spiritisme, vous avez... Six sous cette communication de l'esprit de vérité, ben lisez-les, vous verrez que c est, c est, ce sont des communications qui sont effectivement très, très fortes, pleines de bon sens, de sagesse, et c'est ça qui compte. Voilà. C'est ça que je préfère ne pas parler de Jésus, mais de cette équipe hein, qui entourait Jésus, euh, dans laquelle il y avait ben, Moïse, il y avait euh, Socrate, il y avait tous ces grands missionnaires qui sont venus sur la terre, euh, éventuellement même encore aujourd'hui, hein. il y avait aussi euh, tous les grands missionnaires de l'Orient, hein. il y avait Bouddha, il y avait euh, Krishna, il y avait, hein, ce sont tous des, des esprits de la même équipe qui sont venus à différents moments, en différentes cultures, différentes langues, apporter euh, en gros le même message adapté à chaque pays, à chaque culture. Voilà. Mais la source, c'est la même, et quand on remonte à la source de ces enseignements, on retrouve euh, ben, la même chose, les mêmes enseignements. Euh, Fabrice. Oui, et en fait, on peut dire que c'est Jésus, entre guillemets, le patron. Quoi. Voilà, alors, c est, c est, les Brésiliens sont très, très attachés là-dessus. C'est Jésus le chef, c'est Jésus qui coordonne, etc. Bon, c'est peut-être vrai. Et puis, dans le livre des esprits, on voit la question 625 qui dit euh, « Quel est le meilleur guide et modèle ?» Et puis, les esprits nous répondent « Voyez Jésus ». Le, le problème que j'ai avec ça, c'est que euh, quand tu vas euh, en Orient ou chez des musulmans ou chez des hindous, euh, qui, en mettant Jésus comme ça en avant, ben, des fois, il y a des endroits où ils, bon, les musulmans connaissent Jésus, hein, puisque Mahomet l'avait reconnu comme un prophète. Mais en Orient, il y a beaucoup de, de civilisations qui ne connaissent pas ou très, très peu Jésus. Donc, si tu viens en parlant de Jésus, tu vas pas créer une gêne si tu vas dans ces endroits-là, tu vois c'est pour ça que je préfère parler de cette équipe d'esprits évolués euh, duquel proviennent ben, tous ces grands missionnaires dans le monde entier. Comme ça, tu, vois, tu mets tout le monde autour de la table sans vouloir prétendre qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est si, un peu l'erreur cro des croisades. Hein, quand, quand ils sont allés prêcher Jésus de force aux musulmans, aux juifs ou autres, on a vu ce que ça a donné. Hein. Ce n'est pas, pas la bonne méthode. Il faut garder cette, cette diversité dans la forme, mais euh, l'unicité dans les lois morales qui, en fait, sont les mêmes. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. On trouve ça sous différentes formes très, très proches euh, un peu partout dans, dans, dans chacune de ces... Euh, de ces, des religions quoi, euh, de, de, du monde et c'est donc ça qu'il faut mettre en avant, cette morale universelle acceptable par tous comme point de rassemblement et éviter les choses qui divisent c'est vrai que tu parles de Jésus au Portugal ou au Brésil ou en Amérique latine les gens commencent à pleurer hein, ils l'ont vraiment dans leur cœur et tout, mais quand tu vas en Orient c'est pas tout à fait ça comme ça que ça va se passer on a tendance à... Ça... Enfin, je veux dire, on admet plus ou moins que c'est quand même Jésus qui est le guide de cette planète. Ben alors ça, c'est ce que, comment dire, quand tu, quand tu lis Emmanuel, hein, le livre qu'on qu a cité, lui dit que Jésus était déjà là il y a 4 milliards d'années dans la formation de la Terre. Là, tu vois, là, typique, typiquement, ils vont trop loin. Tu vois, je pense que, moi j'ai des doutes, parce que l'esprit de Jésus, euh, qu'est-ce qu'il avait à faire à 4 milliards d'années avec une boule de feu euh, il pouvait très bien avoir des adjoints ou d'autres esprits qui, qui avaient son niveau euh, plusieurs milliards d'années avant lui pour faire ce boulot. Ça n'a pas besoin d'être Jésus lui-même. On retombe encore une fois tu vois, dans, ce, dans ce problème d'identité qui, qui, probl qui, qui, qui pose des difficultés. Alors, que, que Jésus aujourd'hui soit le chef, encore une fois, peut-être, c'est vrai. C'est peut-être vrai. Mais quand tu vas chez des musulmans ou des hindous, il vaut mieux pas le dire comme ça. Tu vois, il vaut mieux dire, c'est une équipe d'esprits élevés qui s'entendent à merveille, qui passent d'une seule et même voix, qui font ça. Alors que ce soit Jésus-le-Chef ou Socrate ou Krishna ou X, ou Y ou Z, encore une fois, c'est secondaire. Tu, vois, c est, c est pas, tu peux faire et dire comme ça éventuellement ici en France ou dans les pays chrétiens ou en Amérique latine, mais définitivement, quand tu, quand tu, si, si un jour tu vas en Orient, ce n'est pas la meilleure manière de présenter les choses. Euh, oui, Vincent Est-ce qu'on n'est pas aussi en train, de, quand on parle de Jésus à chaque fois comme référent, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de faire de l'idolâtrie L'idolâtrie, ce n'est pas forcément <coughs> quelque chose d'intéressant. Effectivement, l'idolâtrie, c'est quelque chose aussi qui vient depuis des millénaires, hein, qui vient de, de très, très loin. Et il y, a cette, il y a une idolâtrie pour Jésus. Alors on peut comprendre, hein, il y a beaucoup de gens qui admirent sincèrement Jésus. Mais l'idolâtrie, euh, c'est de dire c'est le seul, c'est le meilleur, euh, elle va souvent trop loin. Hein. Et cette idolâtrie, on, on retrouve ses inconvénients aujourd'hui. Ben, par exemple, les, les idolâtres de Chico Xavier, qui portent du tort à Chico. Et il y a les idolâtres aussi de Divaldo Pereira Franco, encore aujourd'hui, qui portent tort à, à, à toutes les belles choses que Divaldo Pereira Franco a pu faire. L'idolâtrie, en fait, c'est pas du fanatisme, mais ça s'en rapproche un peu, voilà, il y a toujours euh, des tendances à l'exclusivisme, alors qu'il vaut mieux aller dans le sens de l'universalité, Mauricette. Oui, j'allais dire Charles, en fait Jésus c'est l'identité de l'esprit euh, qui est revenu sur terre, hein. euh, comme toi tu t'appelles Charles, comme moi je m'appelle Mauricette. et euh, oui. en fait c'est l'esprit qu'il faut voir, donc… Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, l'énergie christique ou quelque enfin, je ne sais pas, mais euh, euh, pour moi, je, je dissocie Jésus avec l'esprit, c'est-à-dire qu'on va parler de Jésus parce qu'on bah, a besoin d'une identité donc qui, qui, qui représente cet esprit évolué, mais euh, euh, le corps de Jésus est mort et l'esprit est libéré, voilà, donc c'est l'esprit qui, qui continue et… et il n'est pas obligatoirement identifié dans, dans le monde spirituel comme, comme Jésus, quoi. Enfin, voilà. ni comme Bouddha ou autre. Ben c'est ça. En fait, ce n'est pas l'individualité qui compte, c'est l'exemple qu'il a, qu a donné ainsi que l'enseignement qu'il a laissé. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Et, et quand on parle de Jésus, on sait de qui on parle. Voilà. On parle, de, on parle des évangiles. Mmh. Voilà. C'est de... mmh. Le code moral, quoi. Léon Denis, dans, dans, dans, il, il, il dit clairement, alors je ne sais pas dans quel livre, je semble que c'est le génie celtique, il dit clairement que Jésus et Krishna c'était le même, c'était réincarné en Krishna et après en Jésus. Bon ça, les Brésiliens, ils, enfin les idolâtres encore une fois, ils n'aiment pas et ça prouve bien le malaise, quoi, parce que les, les révélations qu'il a eu en pourquoi est-ce que Dieu, il aurait donné des, des bonnes choses euh, euh, à Israël et puis, et puis pas, il aurait laissé pour compte euh, de toutes les autres régions du monde Non, tout le monde a reçu euh, des révélations du même niveau. Et, et il n'y a aucune religion euh, qui est euh, meilleure ou pire que l'autre. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de débat. Quoi. Il faut aller chercher les points d'entente, les points communs qui sont justement cette morale universelle qui est acceptable par tous, et que Kardec ben, il a essayé de consigner, euh, je dirais, un, un brouillon, hein, de, ce, de cette, euh, enfin plus qu'un brouillon, quoi. un exemple de morale universelle dans le livre troisième des Livres des Esprits, hein, qui s'appelle Les lois morales, et qu'on verra à ben, partir. En, déjà, on va, ça va commencer en, en mai, hein, puisque là, on, on avance un peu plus vite sur ce cours. Et on a vu un peu, ben, juste avant Noël, là, quand on avait euh, terminé, on avait vu les lois morales, la loi de liberté, hein, les lois de nature. Voilà. Là, on arrive dans des concepts qui sont universels, qui sont bon, tirés, euh, inspirés de l'Évangile, mais pas que, et qu'on retrouve euh, partout. Et on a eu des, des conférences, par exemple, Fatima, hein, qui est une, une spirite en France, elle est d'origine musulmane, et elle dit qu'elle est arrivée au spiritisme après avoir lu la Sourate de la Vache, et la Sourate de la Vache parle de la réincarnation. Vous voyez, il y a des choses qu'on qu retrouve. Et quand on va vraiment au fond et qu'on enlève, encore une fois, toutes ces cendres, toutes ces scories hein, qui ont été introduites par l'humanité avec les trafics, les traductions, les, les, les, les, les, les, les changements de rédaction et autres, et qu'on va vraiment chercher l'essence des enseignements qui sont justement, ben, je ne sais pas moi, le serment de la montagne, euh, tous ces, les grands commandements que Jésus a laissés, là on a, on a vraiment des pépites et si on se concentre sur ces pépites, ou ces diamants, on eh ben, euh, se rend compte que c est, c est, ce sont ces choses-là, la morale qu'il y a dans l'Évangile, qui est acceptable par, euh, de façon universelle par le monde entier. <coughs> voilà, alors on va revenir donc sur, le, sur le 18e et le 19e siècle. Hein. Donc vous voyez, 1776, c'était un peu avant 1789, hein, l'indépendance politique <coughs> et l'organisation de la constitution de, Phil de Philadelphie, il euh, n'y ben, a, a pas la date, mais c'était juste après. Quoi. Donc, c'était une décennie à peu près avant la Révolution française. Et la Révolution des États-Unis a d'ailleurs été largement inspirée par des intellectuels français, hein, des Studs de Tracy et certains autres de ce siècle des Lumières hein, qui, qui, qui, qui vivaient encore sous le régime de la monarchie, ben, commencer à divulguer des idées euh, de, de démocratie, des choses comme ça, hein, euh, et qui ont largement inspiré euh, les Américains dans ce qui s'est passé chez eux un petit peu avant euh, la révolution chez nous. Voilà. Et donc, cette euh, indépendance aux États-Unis, c'est ça qui a déclenché euh, l'enthousiasme le, le, en France, hein, et donc euh, qui, qui a débouché sur la révolution de 1789. Voilà. Les progrès, ils ont eu lieu partout, hein, dans la science, la culture, etc. C'est le siècle de la raison. Le siècle de la raison, c'est le 19e, et le 18e, on l'a appelé le siècle des Lumières. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a eu, par l'évolution individuelle des, bah, des habitants de la Terre, cette émancipation hein, qui bah, forcément se heurtait à toutes ces choses iniques et injustes de ces régimes monarchiques, et aussi de l'action de l'Église, de l'Inquisition à l'époque. Voilà. Donc euh, en France, vous aviez euh, trois groupes sociaux hein, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le, le clergé qui représentait 2 d'une population, donc de 23, c'était les privilégiés, hein, 2 de la population de 23 millions d'habitants à l'époque. Il y avait quand même déjà un tiers de la population d'aujourd'hui, exempté d'impôts, donc les riches qui ne payent pas d'impôts. Vous voyez, enfin bon. C'est des choses qui aujourd'hui sont absolument politiquement incorrectes, quoi, mais qui à l'époque étaient tout simplement normales et légales en plus. Hein. <coughs> voilà. Euh, la noblesse rurale, donc c'était tous les intellectuels, euh, les bourgeois hein, qui avaient les postes administratifs, euh, qui administraient les régions, enfin le, le, le début de l'industrialisation. Et puis donc, 85%, 95% de la population, ben c'était le tiers État. Euh, qui a, où il y avait aussi des bourgeois, mais qui n'étaient pas anoblis entre guillemets, le prolétariat industriel et les paysans, les paysans qui représentaient la majorité à l'époque. Je crois trois quarts de la population travaillait dans les champs. Hein. Il n'y avait pas encore les tracteurs, il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses. C'était un travail énorme, hein, donc de, de, de pouvoir produire toute la nourriture qui était nécessaire avec la force et l'énergie des mains hein, à ces 23 millions d'habitants hein, avant que l'arrivée des machines et des tracteurs. Alors, il y a Claire-Yvon qui a levé la main. Si vous avez une question, n'hésitez pas. On n'entend pas, il y a peut-être encore des problèmes de micro, mais n'hésitez pas à nous interrompre hein, si vous avez une question. Voilà, la bourgeoisie n'a droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale. Vous voyez, c'était carrément les castes. Hein. Une fois qu'on était dans le tiers état, ben, il n'y avait aucune chance de pouvoir changer, d'être un oubli ou, ou, ou, voilà. Et, et donc, tout ça, hein, c'est cette, cette soupe explosive qui a donné la, euh, la révolution de 1789. Donc, il y a eu beaucoup de bénéfices sociaux, à la révolution, la déclaration des droits de l'homme, hein, le liberté, égalité, fraternité, toutes ces belles choses qui, qui étaient idéalisées par les premiers révolutionnaires, mais man manquent, euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont allés trop loin, hein, il y a eu des années de terreur, euh, notamment euh, quand on étudie euh, le département de l'Ain, hein, où vivaient à l'époque les parents de, du futur Hippolyte Rivail, eh ben, le, son, son grand-père maternel, hein, le, le père de sa mère, il a été guillotiné à Lyon, par exemple, de façon complètement injuste. Il y avait des, des, des rivalités entre les révolutionnaires eux-mêmes, hein, avec des vengeances, enfin, c'était vraiment une période terrible et sanguinaire. Il y en a qui étaient fédéralistes, c'est-à-dire qui euh, voulaient que une certaine autonomie pour les régions, et, et d'autres, hein, avec, avec les Girondins notamment, hein, et d'autres qui étaient euh, plutôt centralisateurs qui voulaient centraliser tous les pouvoirs à Paris. Et à l'époque, ce n'était pas des débats, hein, ça, ça y allait, euh, comment dire, à l'épée, à l'arme, il y avait des attentats les uns contre les autres. C'est des histoires qui sont assez intéressantes. Et finalement, bah, de tout ce chaos, il y a Napoléon Bonaparte hein, qui est venu, qui était, euh, euh, comment dire, qui est monté euh, suite à, euh, qui était général de l'armée d'Italie, l'armée des Alpes. Hein, qui a eu toutes ces campagnes victorieuses de Rivoli et autres, et donc euh, qui est en fait monté dans la hiérarchie de l'État et qui a fini par se déclarer euh, empereur. Donc c'était un grand chef militaire. Et il il s'est autoproclamé empereur ben, en décembre 1804, donc euh, deux mois après la naissance du petit Hippolyte. Voilà. Et donc, euh, Napoléon, il a fait beaucoup de bonnes choses, et aussi beaucoup d'erreurs, comme d'habitude. Hein. Les bonnes choses, ben, il a fait le code Napoléon, il a fait une réforme de l'orthographe et de la grammaire. Je ne sais pas si vous lisez un livre du 18e siècle avec les S qui ressemblent à des F, avec des machins qui, qui s'écrivent tout à fait différemment de comment ça se prononce. Hein. Euh, je pense que vous avez tous déjà un peu vu ce, ce genre de choses. Ben, C'est Napoléon, en fait, qui a fait une réforme de tout ça, et, et ce qui fait que. Euh, ben, quand vous prenez les dictionnaires de l'Académie française des années 1810, 1830 et encore aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très, très peu de changements. La langue française est restée relativement stable. Et Entre autres, c'est une très bonne chose puisque ben, les livres que Kardec il a écrits en 1857, euh, entre 1857 et 1868 sont restés euh, relativement actuels, même si évidemment dans la forme, dans les mots ou dans certains aspects culturels ou certaines notions comme, comme, comme les races, etc., on écrivrait de manière tout à fait différente aujourd'hui. Voilà. Mais au moins le langage, il est clair. On peut prendre ce dictionnaire de l'académie française et être absolument sûr de ce qu'il voulait dire. Mais ça, c'est Napoléon. Voilà. Il a aussi déclaré euh, le, la laïcité de l'État, hein, euh, l'enseignement public, le code Napoléon, par exemple, bah, est, il est toujours encore à la base de notre code euh, civil, hein, de, de la justice en France. Donc, il a apporté énormément de bonnes choses. Hein. Euh, il a adopté aussi euh, voilà, le droit à la propriété, le droit au divorce. Tout ça, c'est Napoléon qui l'a fait. Hein. Et adopté aussi le premier code commercial. Mais bon, voilà, il y a la grande armée, il voulait hein, envahir l'Inde en passant par la Russie, etc. Et on a vu le résultat que ça a donné, hein. il y a eu des... La grande armée, je crois qu'il y a quelques pourcents à peine des soldats qui étaient partis en Russie qui sont revenus. Hein, la Bérézina, toutes ces choses-là. Euh, donc, c'est ça qui a fait chuter l'Empire. Après, vous ben, voyez, donc, euh, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés, avec chaque fois des révolutions au milieu. Hein, donc, le 19e siècle, le siècle donc, où, où Hippolyte Rivail a grandi, était très perturbé, hein, surtout à Paris où il habitait. La Restauration, donc c'était les Frères des Rois qui ont ré ré rétabli une espèce de monarchie, mais quand même moins forte que celle qu'il y avait avant, hein. entre 1814 et 1830. Il y a eu la Monarchie de Juillet entre 1830 et 1848. 1848, nouvelle révolution. Hein. La Deuxième République jusqu'en 1852. Euh, donc, le président qui avait été élu, c'était euh, ben, Napoléon III. Hein qui, en 1852, ben, son mandat arrivait en échéance, hop, coup d'État, et il a fait le Second Empire. Donc, vous voyez comment les choses se sont passées à l'époque. Hein? Et donc, la Troisième République n'est venue qu'après euh, ben, la défaite euh, de Napoléon euh, contre les Prussiens en 1870. Hein? Donc, c'est là où est venue la Troisième République. Et aujourd'hui, on en est à la cinquième. Hein? C'est ça Donc, vous voyez, la Troisième République, elle a duré jusqu'en 1940. Donc, il y a eu toutes ces oscillations donc, qui ont ponctué euh, ce 19e siècle, mais c'était une lutte donc, des personnes pour, euh, vers la démocratie, vers un des systèmes plus égalitaires, vers plus de droits, euh, vers plus de justice, hein, et surtout vers plus de liberté euh, d'expression de, de, d'un point de vue intellectuel, et se défaire aussi de ce « joug. Euh, à la fois des, des, des rois hein, et euh, des religieux qui ont, pendant des siècles, voire plus d'un millénaire, abusé de l'autorité qu'ils avaient au lieu de s'en servir pour aider à l'amélioration du peuple. Après, vous avez eu aussi la révolution industrielle qui a commencé au 18e en Angleterre. Donc, C'est là où les machines ont commencé à venir, comme on l'a dit les machines dans les usines, les machines dans les champs, les machines dans les transports, etc. Donc, des équipements toujours plus sophistiqués, les relations internationales, les domaines économiques, commerciales et politiques, l'urbanisation, c'est grâce aux machines que, que les, les, les villes ont, ont grandi, les réseaux de communication, voilà, le ferroviaire, l'aérien, Bon, ça c'est venu par après. Et aussi les recherches médicales et sanitaires, hein. donc il y a eu les progrès aussi dans ce domaine-là. Euh, mais la révolution industrielle, ça nous a donné zola. Hein. Il y a eu la condition ouvrière, ouvrière à l'époque, elle n'était pas très bonne. Les, les pauvres ouvriers euh, travaillaient quand même 50 heures ou plus par semaine et euh, dans des conditions d'hygiène, de sécurité qui étaient quand même déplorables et loin de ce qu'elles étaient aujourd'hui. Voilà. Il y a eu les progrès aussi au niveau intellectuel, la philosophie. Certaines philosophies qui étaient plutôt pessimistes, d'autres qui étaient plutôt optimistes. Schopenhauer, par exemple, hein, le, le pessimisme, les théories de Spencer. Après, il y a eu le positivisme d'Auguste Comte. Donc, si vous êtes à Paris, je vous conseille jusqu'à fin janvier dans la maison d'Auguste Comte, qui est à côté du théâtre de Londéon, dans le sixième. Il y a en ce moment une exposition sur la fantographie. Et donc, vous verrez euh, des photographies de fantômes, un buste d'Alan Kardec euh, dans la maison d'Auguste Comte. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Hein. Et le, quand, je, quand je suis arrivé là-bas, le, le, le responsable de l'exposition qui me disait, mais bon, euh, Kardec et, et, et Auguste Comte étaient quand même très opposés. Je lui ai dit, non, non. K Kardec, il était euh, tout à fait d'accord avec Auguste Comte sur la méthode positive, sur la méthodologie scientifique. Là où ils n'étaient pas d'accord, ben, c'est que euh, Auguste Comte, il était athée et matérialiste, alors que euh, Kardec croyait en Dieu et il était spiritualiste. C'est sur, ce, sur ces points-là qu'ils s'opposaient, mais pas sur la méthode, la méthode scientifique. Voilà. Et donc, là, petit à petit, la science, elle a commencé à se développer et euh, à, à contrôler, euh, je dirais, la connaissance qui avant était euh, l'apanage de, des religions. Hein. Vous vous rappelez Galilée ou même euh, Giordano Bruno, hein, qui se sont fait, euh, le premier, il, est, il a été brûlé sur un bûcher parce qu'il avait osé prétendre que la terre était ronde. Hein. Donc, c est, c est, En fait, c'est de là, on sortait de cet âge du Moyen-Âge pour arriver dans un âge... Euh, beaucoup plus rationnel de la science. Mais là aussi, on tombe toujours d'un extrême à l'autre. Euh, il y en a beaucoup qui étaient ce qu'on appelle anticléricalistes, c'est-à-dire, euh, ils, ils développaient la religion et ils étaient athées surtout pour être contre l'église. Ils n'étaient pas vraiment athées au fond d'eux-mêmes. Et encore aujourd'hui, on a le même effet. Vous avez beaucoup de scientifiques qui se déclarent athées, mais quand on leur parle en aparté, euh, ils ne sont pas aussi athées que ça. Voyez et donc, euh, c'est... C'est ce, ce mouvement qui date donc de cette époque-là, d'il y a presque deux siècles, on en retrouve encore des traces aujourd'hui. Oui euh, ouais. J'avais juste une question par rapport à… Euh, Hippolyte Léon-Riva, il était enseignant Oui, euh, ça. Il était enseignant de, de lettres, quoi, de français, au moins de… Bon, <rire> non, non, il, il, il avait l'Institut polymathique, il enseignait les mathématiques, l'algèbre, les sciences naturelles… Il était vraiment pluridisciplinaire dans ses connaissances. Mais alors, il n'y avait pas d'école publique dans ces années-là, en fait Si, ben les écoles publiques commençaient à dater de, de Napoléon, donc de, tout au début du euh, 19e siècle, 1810, il y avait déjà des écoles publiques. Et Rivail, en fait, son premier institut, c'était en 1825. Donc, c'était un institut public, privé. Il ne souffrait pas ni de l'influence de l'État, ni de l'influence euh, religieuse. Mais est-ce qu'on sait, dans ces époques-là, à partir de quand, par exemple, les, les gens euh, lisent couramment, écrivent couramment Est-ce qu'il y a une école euh, -ce que... Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'écoles religieuses. Il y a les, oui. il y a les jésuites, il y a les... Et puis quelques écoles privées, comme celle de, de, de Kardec. Mais, oui. euh... Alors les écoles de jésuites, certainement, je ne pense pas que Napoléon les ait interdites. Hein. Euh, il leur a retiré l'exclusivité, c'est surtout ça. Elles avaient pendant le royalisme l'exclusivité. Et, et donc, à partir de Napoléon Ier, hein, euh, il y a eu les… Euh, comment dire euh, Ils ont perdu cette exclusivité de l'enseignement et il y avait donc des écoles libres ou, et même des écoles publiques contrôlées par l'État, avec le ministère de l'Éducation qui avait été créé et donc qui était laïque, <rire> le ministère de l'Éducation qui n'était pas influencés par les religions. Mais je pense que les écoles religieuses ont continué à exister en parallèle. Et donc, cet enseignement, à l'époque aussi, c'était surtout pour les garçons, hein, les filles. On en parlera un peu plus quand on verra euh, le, le cours sur Rivail, hein. fait un petit. On a trouvé, par exemple, bah, que dans les années 1840, euh, Amélie et Rivail une école, une pension pour les demoiselles. Et donc, c'était une initiative assez pionnière à l'époque où euh, ben, les filles allaient aussi à l'école et on leur apprenait le commerce, par exemple tenir un magasin, ce genre de choses. Quoi. Et il y avait quand même à l'époque encore cette différence énorme entre les garçons et les filles. et Il y a d'ailleurs un film récent qui est sorti qui s'appelle « Le bal des folles », je ne sais pas si vous l'avez vu, et donc euh, qui illustre un peu ça. Hein. Les filles, elles étaient vraiment considérées comme des moins que rien et la pauvre fille qui, qui, qui avait des facultés médiumniques ben, se retrouvait à la salle pétrière. Voilà. C était, c était... Ben, on en parlera un peu plus profondément quand on arrivera sur le, sur le cours concernant Rivaille, Alors, qui sera voilà, euh, le 6 février, donc exactement dans un mois. Là, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur sa carrière de pédagogue. Hein? Euh, voilà. <rire> L'avenir de la science, œuvre littéraire de Renan, vous voyez donc, c'est la science qui est venue quelque part remplacer la religion, mais on est tombé d'un extrême à l'autre. On est tombé de la religion qui contrôle tout à la science qui contrôle tout et puis qui combat la religion qui combat la science et la science qui ensuite est passée à combattre la religion. Il y a eu l'anarchisme aussi qui est sorti. Hein. Les premières idées anarchistes, vous voyez là, Godwin, Bakounine, etc. Hein. L'anarcho-communisme, donc c'est Karl Marx, hein, Karl Marx était un contemporain de Kardec, vous hein, voyez, 1818-1883, le manifeste du Parti communiste, tout ça c'est venu donc, dans ce 18e siècle, hein, c'était ces nouvelles idées. Et Frédéric Engels hein, qui disait que le communisme serait l'étape finale de l'organisation politico-économique politico humaine, euh, avec comme intermédiaire le socialisme, insta instaurant une dictature du prolétariat pour garantir la transition. Bon, ben, C'était les idées de l'époque. On a vu aujourd'hui avec un peu plus de recul ce que ça a donné, hein, le, le, ce socialisme, ce communisme qui ne fonctionne pas, tout simplement à cause de la diversité naturelle des aptitudes entre les êtres humains. Donc, les, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, je dis toujours pour caricaturer les feignants et les travailleurs, mais ça ne fonctionne pas, ça tiendra pas longtemps. Hein, parce que même dans les pays qu'on voit à l'époque encore, ben le, de la RDA hein, en Allemagne, hein, une époque que j'ai quand même connue, puisqu'on avait une parente euh, qui, qui, qui habitait là-bas, disait ben, quand on appelait un plombier, il fallait attendre un an que le plombier arrive. Quoi. Et pendant ce temps, ben, il y avait des fuites, euh, etc. Parce que ben, si le feignant et le travailleur sont mis sur un pied d'égalité, ben le travailleur il arrête de travailler, hein, il se met au rythme du feignant. C'est des petits détails pour, pour illustrer, alors ce n'est pas aussi simpliste que ça, évidemment, pourquoi euh, ce genre de système ne fonctionne pas, n'ont pas fonctionné. Voilà. Mais il y a eu aussi, et ça c'est quelque chose de nouveau que j'ai introduit dans le cours, et c'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu, il y a eu euh, donc, des philosophies matérialistes, dont cet anarchiste, mais il y a aussi eu une philosophie spiritualiste, qui a été développée par de Biran. Voyez Et donc, euh, en France, on l'appelle spiritualisme rationnel, alors qu'à l'étranger, cette philosophie de de Biran, ils appellent le spiritualisme français. C'est euh, sous, ce sous ces noms-là que vous les trouverez dans Wikipédia, par exemple. Et même de Biran, donc, euh, qui vous voyez, il est mort en 1824, donc c'était fin du 18e, début du 19e, il a, euh, par, euh, par ses, ses, ses études, hein, par l'introspection, il est arrivé à la conclusion qu'il y a certains attributs de l'être humain, donc notamment la, volonté, la pensée et la volonté, qui ne peuvent pas résider dans le corps physique, mais qui doivent résister dans l'esprit. Qui, est, qui existe et qui est indépendant du corps physique. Voilà. Donc, il ne parlait pas encore de ce qui se passe avant et après, il se parlait de ce qui se passe pendant. Donc, cette philosophie euh, qui s'est pas mal développée à l'époque, puisque vous voyez, il y a Victor Cousin qui a introduit cette philosophie dans les cours de philosophie à la Sorbonne et dans les lycées en France. La rue qui passe devant la Sorbonne s'appelle la rue Victor Cousin à Paris, donc c'était quand même quelqu'un de très important, et qui fait que, ben, tous les jeunes lycéens de, ces, de, de la première moitié du 18e siècle, eh ben, ils apprenaient euh, en philosophie cette philosophie spiritualiste. Alors qu'aujourd'hui, dans les cours de philosophie, si vous en avez vécu, ben, on ne parle pas beaucoup de spiritualisme. Et quand vous interrogez aujourd'hui même des intellectuels euh, philosophiques en France, vous leur demandez même de Biran, il y en a très peu qui connaissent. Hein. Et c'est donc, là, là encore de face fait, ça fait partie de ces choses euh, spiritualistes qui, qui, qui, ont, euh, qui, ont, qui sont effacées ou laissées de côté, disons pour mieux dire, par euh, l'idéal dominant qui est quand même encore cet idéal matérialiste euh, qui, qui, qui prédomine chez les intellectuels aujourd'hui, y compris chez les philosophes. Euh, par contre, donc, cette philosophie de Men de Biran, à l'époque, elle avait été diffusée. Donc, euh, Beaucoup de jeunes, notamment ceux qui ont reçu le livre des esprits dans leurs mains en 1857, quand, alors qu'ils avaient 25 ans, 30 ans ou 35 ans, et bien à l'école, ils avaient appris cette philosophie spiritualiste. Et ça, c'est un des facteurs qui a fait que le livre des esprits il a eu ce succès immédiat à l'époque. Euh, oui, Michel oui, Charles, est-ce que c'est pas peut-être ce, cette notion de, de, de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État qui a fait euh, diminuer cette philosophie spiritualiste et peut-être aussi ces deux guerres qui, en fait, après les guerres, c'était plutôt la notion de euh, « mange, tu ne sais pas qui te mangera, profite, etc. » Est-ce que ce est pas ça aussi qui a fait tomber ces notions de philosophie spiritualiste Tout à fait c'est-à-dire que cette philosophie spiritualiste, elle était mal vue. Tu vois, il y a eu la, le période de la Restauration, la Restauration avec le retour des frères de Louis XVI, avec le retour de l'Église hein, en 1820. Donc ouais, c'est juste quand, quand Mène de Biron, il est mort. Ben, eux, ils ont combattu de façon féroce cette philosophie euh, du spiritualisme rationnel, qui donc enseignait l'autonomie, qui enseignait euh, euh, l'esprit euh, en dehors des concepts euh, et des dogmes de l'Église. Donc euh, l'Église et les, les, les monarques voyaient d'un très mauvais œil tout ce qui allait dans le sens de la liberté, puisque ça, ça allait à l'encontre de leurs principes à eux qui était de chercher, de continuer à dominer les masses. Donc euh, effectivement, ils ont été pour chasser, mais après, en 1848, il y a eu une nouvelle révolution. Donc, les, ces, ces, ces volontés de liberté se sont quand même implantées assez fortement. Et c'est pour ça qu'en ben, 1857, c'était typiquement ben, sous le Second Empire, euh, il y avait encore cette liberté. Napoléon III, malgré son, son, son, son autorité d'empereur, il n'a pas réussi, c'est plus possible de revenir en arrière et de couper court, de censurer ou d'interdire euh, ces, ces idées qui se développaient, enfin que Kardec a développées euh, en 1858 <rire> 57 Merci Jean Vincent Oui, j'avais juste un petit commentaire à faire apparemment c'est la science qui a, qui a été promue dans ces années-là le scientisme la, la, le côté scientifique et oui. la, le, la spiritualité s'est plutôt exprimée à travers la poésie, par exemple. La Martine, euh, « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» hein, Les extraits de l'harmonie poétique et religieuse, c'est le lac, c est, c est, c est, ça s'exprime ailleurs. Quoi, que, que dans... Là, et euh, Mendebiran, dans la philosophie. Donc, y avait, y a eu, la, les, les grosses barrières sont tombées, eu, euh, c'est tombé dans les extrêmes, mais il y a eu euh, partout, Hein? Euh, donc, cette, euh, ces idées, cette ces courants de liberté qui ont euh, fleuri. Victor Hugo aussi, hein, en 1848, euh, non, pas en 1848, 1848, si, Victor Hugo, il faisait partie des Républicains donc, qui avaient fait la Révolution. Et quand euh, Napoléon III s'est proclamé empereur en 1850 ou 1852, je ne me souviens plus, eh ben Victor Hugo, il a dû partir à Jersey, euh, les maris qu'on connaît bien, hein, Pierre Gaëtan Lémarie dans le mouvement Spirit, il est parti en Belgique, il y a eu plein de, de personnes, ces républicains qui ont dû s'exiler parce qu'ils étaient pourchassés. Donc, on, on voyait que qu'on était dans ces oscillations, mais que euh, c'était le mouvement était parti et c'était plus possible de revenir en arrière. Et le scientisme, oui, c'est, euh, je dirais, un développement peut-être du positivisme d'Auguste Comte, hein, les scientistes qui disent tout s'explique par la science, il n'y a pas besoin de divinité, etc. Laplace qui expliquait à Napoléon III toutes les équations qui gouvernaient le, le mouvement des planètes autour du soleil, etc. Napoléon qui lui demande, mais monsieur Laplace, vous n'avez pas parlé de Dieu, nulle part dans votre présentation, et Laplace lui a répondu, eh ben parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est typiquement l'illustration du scientisme donc, euh, et de, et de cette, euh, ce, ce courant matérialiste, anti-spiritualiste, qui existe, qui est toujours encore prédominant aujourd'hui chez nos intellectuels, dans nos universités, dans la science. Si on a aujourd'hui entre la moitié et deux tiers des Français qui sont qui croient que la vie continue après la mort, et ben dans la dans, dans les, chez les intellectuels cette proportion elle est bien inférieure. Donc et, et donc le matérialisme vient de là, vient d'Auguste Comte, qui a développé une espèce de religion sans Dieu et sans esprit. C'est intéressant, j'ai découvert pas mal de choses en, en allant visiter cette exposition euh, là-bas. Voilà. Après, ben, il y avait le rapprochement de l'Église des pouvoirs royaux, donc ça, ça a énormément porté de tort à l'Église. Hein. Euh, il y a eu le catholicisme social créé par Lamennais qui cherchait justement à, à remettre l'Église vraiment dans son travail de charité, etc., hein. euh, qui s'est même déclaré socialiste, hein, Lamennais il avait quelque part un peu rompu avec l'Église, parce que l'Église catholique s'accrochait à ses privilèges, s'accrochait à son patrimoine, s'accrochait à ses dogmes et, et, et à son approche hétéronome qui allait contre l'autonomie et la liberté. Voilà, et C'est à partir de là où l'Église a commencé petit à petit à décliner. Il y a eu les protestants qui sont venus, hein, qui ont cherché à donner un petit peu plus de liberté, mais euh, là encore, les protestants, malheureusement, ils, ils ont gardé quelques dogmes fondamentaux qui sont complètement illogiques. Hein. Par exemple, la dogme de l'enfer, l'éternité des peines, etc. Euh, au niveau de la science, ben, la, la découverte de la planète Neptune. Alors, Neptune, c'était un exercice assez intéressant. Euh, c est, c est, euh, dans les équations de Laplace, justement, il y avait quelque part une anomalie. Et cette anomalie, pour l'expliquer, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il devait y avoir encore une autre planète, hein, après Uranus, hein, donc, euh, euh, qui pouvait expliquer cette anomalie. Le Verrier, justement, a parlé euh, avec le développement aussi des télescopes et tout ça, a découvert la planète Neptune. Donc, c'est une méthode qui est d'anticiper. De, de, Hein, de dire ben « les équations ne marchent pas, ben il, doit, il doit y avoir quelque chose euh, ». La science, euh, c'est donc une hypothèse ex ante donc, qui a été faite avant que la chose ne soit découverte et confirmée. Et ça, c'est une méthode, une méthode scientifique qui est tout à fait admise aujourd'hui. C'était la même chose avec le boson de Higgs et d'autres choses hein, où la, la science prévoyait des choses qui n'ont pu être observées et découvertes que par la suite. Alors que Kardec, lui, non, il a observé d'abord et fait les théories, scientifiques, les théories du spiritisme après. Il n'est pas allé jusque-là, même si c'est tout à fait légitime d'un point de vue de méthodologie. L'apparition de la machine à vapeur, évidemment, hein, donc qui, qui révolutionnait les transports. Les, les... Kardec, il a commencé à prendre les trains, hein, le, le premier train... Euh, par exemple, la ligne qui va de Mulhouse à Tannes, c'était la deuxième en France, après une autre dans la région de Saint-Etienne, ben, c'était 1839, hein, avec euh, les, les grandes industries, la société alsacienne de construction mécanique, Keuchelin, donc, qui, qui, construis, qui construisait déjà des chaudières et qui a construit des locomotives pour faire cette première voie ferrée. Et après, ben, le développement il a été exponentiel, hein, ça s'est dit vous avez toutes les compagnies qui se sont créées, PLM, hein, Paris, Lyon, Marseille. Et donc, euh, c'était le début, excusez-moi, de l'expansion euh, du transport à la vapeur. Et donc, quand Kardec a fait son voyage spirit en 1862, il voyageait essentiellement donc, euh, en train. Voilà. Et c'est donc à cette période aussi qu'il y a eu une révolution différente, entre guillemets, hein, ben c'est le spiritisme hein, qui a fait par Alain Kardec. Il dit dans la revue Spirit de 1863 que c'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme. Plus tôt, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant, et dans un temps plus reculé, il eut été étouffé par le fanatisme aveugle. Et donc, Kardec, là, il fait clairement allusion au spiritualisme français, hein, enseigné par euh, Victor Cousin et d'autres qui parlait donc de l'esprit et donc qui, qui donnait euh, ce, ces circonstances fat, euh, favorables qui ont fait que beaucoup de personnes à l'époque avaient accepté le livre des esprits, qui partait d'un principe qui était déjà établi, qui est donc euh, le fait qu'en nous, il y a un esprit, et qui allait plus loin en disant, avant, après, l'esprit voilà, survit à la mort, il arrive à se communiquer par la médiumnité, et il se réincarne, etc. Donc c'était quelque part un prolongement naturel donc de l'étude de l'esprit à l'état incarné, qui était de ce, philosophisme, de ce philosophie, de ce spiritualisme rationnel, à, au spiritisme, donc, qui étudie l'esprit aussi avant et après euh, sa phase d'incarnation. Et il fait aussi allusion... Dans un temps, alors, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant. Ben, ça, c'était justement quand cette philosophie était encore étouffée euh, par euh, le positivisme, le scientisme, euh, je dirais toute cette, cette, euh, la science hein, qui avait euh, donc pris le pouvoir à l'époque et qui était allée euh, à l'autre extrême comparée euh, à la religion et qui avait donc fini par rejeter aussi tout les, le, le fait que l'esprit existe, euh, rejeter euh, Dieu, tout, tout, les, tout ce qui était religieux, c'était systématiquement euh, exclu. Et je dirais même dogmatiquement exclu, puisque personne n'a jamais pu prouver en science que Dieu n'existe pas. On en arrive même au contraire. Hein, vous avez des livres, j'en ai un ici, qui, qui, qui est sorti récemment. Euh, euh, donc, euh, la science s'approche de plus en plus de Dieu. Hein. C'est un livre qui est sorti cette année, ça. Voilà. Donc, les, les, les scientifiques qui réfléchissent un peu et qui sortent de ce dogme, ils arrivent très vite à des conclusions qui sont, je dis pas contraire à la science, mais contraire à ce dogme matérialiste de la science. Et ça, c'est, ça représente vraiment l'avenir parce que. Euh, la science, elle avancera vraiment quand elle sortira de ses, quand elle enlèvera ses œillères matérialistes, elle commencera aussi à s'intéresser de façon plus large euh, à l'esprit et tout ce que, euh, toute cette réalité de l'être humain. Et Kardec il dit aussi, dans un temps plus reculé, il eut été étouffé par le fanatisme aveugle. Mais ça, c'était euh, les périodes royales euh, avec la religion toute puissante. Euh, ben Kardec se serait peut-être retrouvé sur un bûcher s'il avait codifié le spiritisme un siècle avant. Hein, vous voyez Déjà là, les livres se sont retrouvés à l'index, mais heureusement, bon, il n'est pas mort sur un bûcher. Donc, vous voyez, donc, il, il, il avait bien constaté ça. Donc le, le, son travail, le, les esprits qui sont venus apporter euh, toutes ces communications, sont venus à un moment opportun qui a été facilité par ce contexte, euh, de, à l'apparition comme on a vu à l'instant voilà. et Emmanuel donc toujours 5 euh, alors voyez là les, les, les références je les ai mis en note de bas de page pour qu'il n'y ait pas besoin de tourner les pages hein, pour que vous les ayez plus vite sous les yeux c'est toujours encore ce livre vers la lumière hein, euh, que j'espère vous pourrez en retrouver chez Jean-Pierre Pipino. il nous dit le 19e siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde, menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses. Les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa profonde magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs. Alain Kardec, dans sa mission d'éclaircissement et de consolation, était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du XIXe siècle. Voilà. Donc ça, ça conclut euh, ce, ce premier module. Hein. Euh, donc la prochaine fois, on verra bah, qu'est-ce que c'est que le spiritisme hein, et quel est son but. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Euh, pour l'instant, est-ce que vous avez encore des questions sur ce, sur ce sujet du contexte euh, au XVIIIe et au XIXe siècle ou est-ce pas en Europe quand est apparue la philosophie spirite En résumé, en fait, pour quelqu'un qui voudrait expliquer l'arrivée du spiritisme à des, des néophytes, est-ce que c'est un passage, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de, de déterminant dans ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui ben Que chaque chose arrive en son temps. Mmh. Plutôt, Kardec, il aurait été massacré sur un bûcher. Euh, plus tard, si, si on voulait le faire aujourd'hui, ou même peut-être… Aujourd'hui, aujourd ça change de nouveau. Mais si on avait voulu le faire, par exemple, au 20e siècle, au début du 20e siècle, ben, il se heurtait à, au matérialisme qui était dominant. Tu vois Et donc, euh, c'est venu juste au bon moment, à un moment où vraiment la philosophie a été acceptée non seulement en France mais aussi dans plein d'autres pays dans le monde Donc on pourrait d'ailleurs étendre cette étude aux autres pays et essayer de comprendre pourquoi par exemple au Brésil le spiritisme s'est tellement développé et assez rapidement les livres de Kardec avaient été traduits en portugais dans les années 1870 et d'ailleurs quelque chose qui est intéressant là, je vous parle de Maine de Biran on a un ami là Jérémy qui habite près de Rennes qui, qui fait en ce moment une thèse, un doctorat en philosophie. Et donc, quand il va à, à l'université et qu'il parle de même de Biran, il est très peu, connaissent. Hein? Alors que quand, quand vous allez au Portugal, quand vous allez au Brésil, c'est pour ça que ces choses-là sont revenues de, de là-bas. On les connaît très peu en France parce que ça parle de Dieu, ça parle du spiritualisme. Donc, c'est hein, avec chaque fois euh, cette... cette cette, ces œillères matérialistes, ces choses-là sont un peu mises de côté. Il y a eu très peu d'études et de thèses qui ont été faites sur cette philosophie de Mende Biran, contrairement au Brésil et au Portugal, où cette philosophie ben, elle a fini par aller, Des, tous ces livres ont été traduits euh, en, en portugais et donc euh, encore à la fin du, du, du 19e siècle, ces choses-là étaient très largement enseignées dans ces pays-là. Et c'est pour ça que c'est dans ces pays-là qu'on trouve le plus d'écrits et d'études sur Mendebiran. C'est grâce aux Brésiliens qu'on a redécouvert ce philosophe français. Oui, Vincent J'avais juste une question. Tous ces, ces sujets sont quand même connexes avec l'apparition de l'imprimerie, de l'écriture oui. et de la transmission par, par l'écrit. Donc, oui. euh, je sais que tu as fait une conférence sur Jeanne d'Arc. Oui. Euh, c'est euh, le, le, les premiers écrits, euh, bon, la, le développement, c'est 1500 quoi. L'impression. Gutenberg. Ouais, oui. juste après, après euh, 50 ans après son l'apparition de Gutenberg, on, on commence à avoir beaucoup d'ouvrages. Euh, euh, et et est-ce est -ce que c'est -ce est concomitant le la, alors? On a des livres, on a l'écriture, on a. Euh, Moi, ça m'a toujours posé question. Entre 1500 et par exemple euh, et, et 1800, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a déjà des livres, mais est-ce que la pensée est transmise Est-ce qu'il y, quelque... est qu y a des écoles Qu'est-ce qu a... qu qui se passe à ce niveau-là Alors, effectivement. Au fond, donc là, ça, on fait 18e et 19e, il faudrait remonter un petit peu plus avant. Euh, mais euh, bon, on, les premiers livres étaient surtout utilisés ben, pour imprimer la Bible, qui était encore par les, les pouvoirs royaux et religieux qui étaient dominants à l'époque. Néanmoins, la technologie était là. Hein. Donc, en 1008, à, à, quand il y a eu les révolutions et tout ça, effectivement, le livre a été utilisé, euh, cette invention qui était antérieure, a bien sûr énormément servi ben, pour divulguer toutes les idées, à la fois des révolutionnaires, à la fois de Mendebiran, qui n'avait pas écrit grand-chose, Mendebiran. Hein. Il avait, il avait, je, il, un, euh, on ne trouve pas beaucoup de livres de Mendebiran, on trouve beaucoup de livres sur Mendebiran, hein, qui ont été écrits et effectivement qui étaient publiés à l'époque. Et on verra aussi dans un cours un peu plus loin, les précurseurs, voilà, qui ont précédé Iceville l'étape tournante. Donc on, là, on verra, on parlera, je pense, aussi un peu de d'Emmanuel Swedenborg, donc, qui était un médium suédois, hein, qui datait justement du 18e siècle. Euh, il y a eu aussi le magnétisme, le, le mesmérisme, avec Anton Mesmer. Et donc là, là, effectivement, vous trouvez des livres qui sont du 18e, hein, les livres de Swedenborg et de Mesmer. Et donc, ces idées-là ont, ont réussi à être divulguées plus largement, grâce à l'imprimerie, mais au 19e siècle, effectivement, c'était déjà acquis, et donc, euh, voilà, il y avait plein de typographes, plein d'imprimeurs, euh, l'industrie du papier, de l'encre, tout ça s'était mis en place, et effectivement, c'était aussi une des inventions qui, qui a énormément facilité la suite, même si elle est venue euh, plusieurs siècles avant. Les enseignements de Jeanne d'Arc, par exemple, bon, là, il y a 1429, il n'y avait pas encore, donc... Euh, Bon, il y a eu les procès, hein, les, les manuscrits des pro, des, des, du procès de Jeanne d'Arc et des procès de réhabilitation existent encore, hein, mais ce n'était pas imprimé, évidemment, c'était euh, des manuscrits. Et c'est pour ça que euh, les études sur Jeanne d'Arc, on, on peut oublier Jeanne d'Arc en France, jusqu'à la fin du 19e, début du 20e, où ben, les historiens qui avaient accès à ces manuscrits Hein, euh, ont pu euh, écrire euh, leur thèse et leurs livres sur euh, l'histoire de Jeanne d'Arc, hein, que ce soit Henri Martin et beaucoup d'autres. C'est Montaigne qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ce n'est pas seulement lui qui, qui, le, qui, qui en parle comme ça, il, est, il fait partie d'un courant. On s'aperçoit que la technicité fait qu'on euh, a besoin aussi d'une spiritualité qui va avec cette, euh, cette technicité. Une technicité sans spiritualité, c'est quelque voilà. chose qui est, qui est hors sol. Quoi. Ben est, Einstein il a dit euh, la religion sans science est boiteuse et la science sans religion est aveugle, je ne me souviens plus. Enfin, voilà, il a dit quelque chose comme ça et là, il s'est rendu compte aussi que avec la découverte de l'énergie atomique, la confection de la bombe atomique, que ça devenait instable. Et que donc, oui, l'évolution intellectuelle, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une évolution morale. Et de nos jours, surtout depuis la fin du 20e siècle, ce sont des concepts qui se sont énormément développés. Et je peux vous dire, moi, que dans les ressources humaines, quand ils cherchent à embaucher quelqu'un, ils regardent effectivement les diplômes, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Les interviews qui sont faites sont euh, un peu pour voir le caution intellectuel, encore que là, ben, ils font assez vite confiance aux diplômes, etc. Et moi, il y a eu un épisode assez, assez incroyable hein, c'est que mon diplôme, on me l'a demandé dix euh, ans après m'avoir embauché. On ne m'avait jamais demandé mon diplôme avant. <rire> J'ai un peu rigolé, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et, et les, les gens cherchent plutôt aussi à mesurer le quotient émotionnel. Est-ce que la personne, euh, elle est équilibrée Est-ce qu'elle sait contrôler ses sentiments Est-ce qu'elle sait travailler en équipe Est-ce qu'elle sait négocier avec un client, écouter, trouver euh, euh, des, des terrains d'entente euh, au bénéfice des projets ou, ou, ou des objectifs de la société Donc, c'est une notion qui aujourd'hui est vraiment revenue donc de mesurer non seulement le, le quotient intellectuel, mais aussi le quotient émotionnel. Et plus récemment encore, il y a eu il y a même la notion de quotient spirituel, me semble-t-il. Euh, et donc, euh, avoir quelqu'un qui est très intelligent, mais qui est moralement peu évolué, ce sont des personnes qui, sont, qui peuvent utiliser leur, leur intelligence pour leur intérêt personnel, qui peut aller contre l'intérêt de la société. Ce sont des personnes qui peuvent causer énormément de tort à une société. Ou, ou je parle de société, ça peut être une société privée, ça peut aussi être euh, les, la société en général, hein, publique. Hein, les, les, les dirigeants qui sont très intelligents, mais très peu évolués moralement, en général, ce sont des dictateurs, ce sont des corrompus. Vous voyez et je suis un peu dur, là, mais c'est ça. Hein. Moi, je dis, c'est les pires. Ceux qui sont très intelligents, mais mauvais, c'est les pires. Hein. Si vous les avez dans une association ou quelque part, débarrassez-vous-en le plus tôt possible, parce qu'ils peuvent vraiment tout vous casser. Et on l'a vu dans le mouvement spirit à plusieurs reprises. Hein. Le mouvement spirit n'y échappe pas. Ce qui compte, c'est euh, donc la générosité, le désintéressement personnel, l'abnégation faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt euh, égoïque euh, personnel. Hein? C'est ça le bon dirigeant, celui qui allie à la fois l'intelligence et la bonté. C'est par exemple Jésus, hein? c'est par exemple Gandhi, hein? qui ont utilisé leur intelligence pour faire ce qu'ils ont fait, vous Voyez, libérer, euh, enfin, apporter ce message pour Jésus, et puis euh, libérer l'Inde de, de, de l'oppression anglaise, euh, en nos violences, euh, C est, c est, il faut le faire, ce qu'a fait Gandhi. Voilà. Ça, ce sont les exemples de ces, de ces grands esprits missionnaires qui allient l'intelligence et la bonté. Ceux qui sont bons, mais pas intelligents, ben c'est les bons collaborateurs. Quoi. Mais ce ne sont pas des foudres de guerre, ils ne font pas de miracle. Hein. Et après, vous avez la quatrième catégorie, hein, si, on, si on prend une logique binaire, c'est ceux qui sont ni intelligents ni bons. Bon, ben là, c'est les cas sociaux qu'il faut aider, mais comme ils ne sont pas intelligents, ils ne seront jamais vraiment dangereux. Quoi. Donc, vous voyez comment on peut classer un petit peu. Euh, enfin, c'est une manière que j'ai d'approcher un peu ces choses-là. En dehors du classement des gens, on, on a quand même là l'endroit où on privilégie les idées. Et et c'est les idées qui sont la prom... Kardec, son, son but, ce n'était pas de, de faire du spiritu, de la spiritualité un objet de, de, de contemplation, d'idolâtrie, de, de, mais de, de la promotion des idées euh, d'une réincarnation déjà, qui ça. change complètement notre manière de vivre euh, notre ça. vie terrestre. L'idée de l'existence de l'âme, de sa bah survie, oui. de son réincarnation, de la communicabilité, tout à fait ça, c'est l'idée euh, dans le domaine du spiritualisme. Alors l'idée, c'est une chose, mais encore une fois, ce n'est pas la seule. Il y a l'idée, avoir de belles idées, c'est bien, mais il y a ce que les Anglais, ils appellent aussi le say-to-do ratio, c'est-à-dire entre les idées et ce qu'on fait réellement, il y a parfois un écart. Et ça, c'est donc ce qui est aussi important que l'idée, c'est la mise en pratique de ces idées. Et l'abnégation, le désintéressement, c'est typiquement de la mise en pratique, c'est de l'attitude personnelle, quoi ou la personne qui a plein d'idées, mais qui finalement en reste aux idées et n'arrive jamais à réaliser quoi que ce soit dans le sens des idées, ce n'est pas très utile non plus. Euh, oui, Christophe Donc on peut quand même s'apercevoir aussi que, alors tu l'as montré, qu'on sortait effectivement de la monarchie et que l'homme oui. avait plutôt tendance à aller vers la démocratie. Euh, cependant on est quand même encore confronté avec toutes ces révolutions à une bataille d'ego finalement enfin, oui. Oui, oui. on n'est pas, on, on pas encore arrivé hein. le ah, monde de régénération est... il n'est pas encore là hein. Alors, alors, alors, pas tout de suite. Euh, donc, euh, donc, est-ce est que ce mène de Biran, c'est la première fois que j'en entends parler Tu vois, donc. Euh, ah bah tu vois. Voilà. Est-ce est que ce mène de Biran, euh, on peut dire que, il s'est réveillé un matin en disant tiens, euh, on a une âme, un espoir, un esprit, ou euh, est-ce qu'il a été induit pendant euh, pendant son sommeil Et, Alors, euh, j'ai <rire> pas encore vraiment euh, euh, étudié son histoire. Mais euh, à partir du moment où euh, les religieux ont perdu leur influence après la Révolution, eh ben, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des philosophes qui, peut-être, étaient religieux à l'époque, hein, qui se soient intér intéressés à euh, l'étude rationnelle des questions qui étaient l'apanage des religions avant. Tu vois parce que les religions, bon, il y a beaucoup de bonnes choses dans les religions, hein, faut le reconnaître, hein, le, la spiritualité, etc. Mais après, bon, euh, l'enfer, les dogmes, des peines éternelles, l'infaillibilité papale, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de boulets. C'est ce que dit Léon Denis dans Christianisme et Spiritisme hein, que, que j'ai essayé d'expliquer un peu dans les conférences que j'ai faites sur ce livre que vous pouvez trouver sur les, sur les YouTube du mouvement Spirit francophone ou de, ou de, ou de, de la Fédération Spirit française. Euh, Léon Denis dit, et c'est une image que j'adore, hein, euh, dans, dans, dans les évangiles, il y a les, les diamants de ces enseignements moraux qui ont été légués par Jésus, sont toujours là. Ils n'ont pas, pas réussi à les éliminer. Par contre, il y a toutes les scories, toutes les cendres, toutes les poussières qui ont été rajoutées par, par l'être humain. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher ces diamants et puis écarter euh, toutes ces cendres et ces scories. C'est typiquement ce qu'a fait Kardec quand il a écrit l'Évangile selon le spiritisme. Il est allé chercher les enseignements profonds qu'il y a dans les Évangiles. Et en mettant, il y a des chapitres sur la morale étrange qu'il appelle, notamment en disant ben voilà, ça typiquement, ça c'est typiquement quelque chose qui est apocryphe, qui n'a pas de réalité, que Jésus, il n'a jamais dit ni fait une telle chose, qui est tellement en contradiction avec les autres principes fondamentaux qui ont été mis en évidence. Donc, par ça, Kardec, il, a, euh, il est allé chercher ses diamants. L'évangile, hein, c'est un bouquin que quand on a un problème, on l'ouvre à une page au hasard comme ça, et ça tombe toujours sur quelque chose d'opportun. Ah. Et pourquoi C'est parce qu'il euh, il est allé chercher ses enseignements et les a euh, illustrés sur des applications au jour le jour, du quotidien. Alors, évidemment, de l'époque, hein, d'il y a 150 ans, mais 90% des problèmes de l'époque, si on accepte par exemple des choses comme le duel, puisqu'il n'existe quand même plus vraiment aujourd'hui, du moins dans le sens euh, avec les armes, hein, il y a beaucoup de duels verbaux et autres. Donc si on accepte quelque chose comme ça, ben, on tombe toujours sur quelque chose qui est très opportun pour des problèmes, des, des situations qui se présentent quasi quotidiennement chez nous. Et, et ce que je dis depuis que je suis, euh, depuis les années 90, c'est... Il devrait y avoir d'autres livres qui seraient euh, le Coran selon le spiritisme, les Vedas selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme. Il devrait y avoir des œuvres complémentaires parce ben, voilà, c'est l'Évangile, encore une fois, n'a pas l'exclusivité des, des révélations de, de ces esprits guides dans le monde. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres révélations, même si nous, ici, dans nos pays, en Occident, on est quand même de, de, encore imprégné de cette culture. Chrétienne, hein, qui était le catholicisme, c'était ben, jusqu'à la Révolution française la religion officielle et toutes les autres religions étaient interdites. Hein. Il y avait les guerres contre les protestants, etc. Quoi. Bien sûr. Voilà. Bien, ben, gloire à Mendebiran. Alors. Mendebiran, ben, c est, c est, on a publié dans la revue Spirit euh, un extrait <coughs> du livre brésilien, donc. Euh, qui s'appelle "Autonomie, l'histoire jamais comptée du spiritisme" et donc où il y a tous ces, tous ces épisodes là qui parlent justement de cette philosophie de Mendebiran. de Biran. Il faut d'ailleurs que je continue, à, enfin qu'on continue à traduire d'autres passages de ce livre qui sont extrêmement importants pour nous ici, pour notre culture en France. Beaucoup de choses du Brésil, d'un peu trop religieuses, ça passe très mal. Par contre là, non, on parle d'un philosophe français qui. Avec des notions qui, qui passent tout à fait bien chez nous. Et donc, euh, merci encore une fois aux Brésiliens qui ont fait ce travail remarquable. Voilà. Alors, si vous n'avez pas donné déjà 9h20, donc la semaine prochaine, on verra <coughs> ben, le spiritisme, définition et but. Donc, qu'est-ce que c'est Voilà. Sans rentrer encore dans le détail. Le détail, ben, c'est les points principaux, on le verra donc le, le 23 janvier, euh, les points principaux de la philosophie spirit hein, que, que Kardec il a résumé dans l'introduction du livre des esprits. Hein? Donc, euh, on fera vraiment un survol de tous les principes généraux. Et euh, donc, euh, le 30 janvier, on verra les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, donc ces fameux épisodes de Heidsville, les tables tournantes on parlera aussi un peu de Swedenborg. Et le, en février, on verra donc euh, plus de détails sur qui était Alain Kardec, Hippolyte Ribail, quoi. Et ensuite, la méthodologie qu'il a utilisée, euh, une fois qu'il était confronté à ces phénomènes, pour euh, établir le livre des esprits. Et où on verra qu'en en fait, il utilisait des concepts méthodologiques qui n'avaient pas encore été... Euh, Comment dire, euh, établi hein, dans des principes d'épistémologie, comme, comme ça a été le cas au début du XXe siècle, et les livres de base. Voilà. Donc, ça, c'est le programme jusqu'en février. Et donc, après, ben, on verra Dieu, hein, preuve de l'existence, les attributs de la divinité, euh, l'esprit, hein, preuve de l'existence, origine nature et progression, communicabilité des esprits, donc c'est la médiumnité, donc il y aura une leçon aussi là-dessus, la réincarnation, hein, euh, la pluralité des mondes habités, loi divine ou naturelle, loi d'adoration, loi de liberté. Donc, ça, c'est le programme qu'on verra jusqu'à euh, fin juin dans ce premier semestre. Alors, il peut encore y avoir des petits changements hein, parce que je pas encore tout à fait fini euh, la condensation de ces derniers chapitres, mais en gros, ça devrait ressembler à ça. Oui, Fabrice. Oui, Charles, tu avais parlé d'un cours spécifique sur la médiumnité, c'est toujours d'actualité oui, alors il faut que je relance Jean-Paul pour voir où il en est. Donc, euh, il, il a traduit un fascicule des Colombiens, hein, de, de, de, de la Confédération colombienne. J'ai déjà relu deux parties complètes, et donc euh, ce que, ce que j'ai déjà suggéré à Jean-Paul, mais je vais le resugérer, c'est de dire, ben écoute, les, les deux premières parties qui sont, qui sont déjà faites, ça représente plusieurs semaines de leçons, ben on peut déjà commencer. Au fur et à mesure qu'on on relira les, les parties suivantes, pour, une fois qu'on aura fini ces deux premières parties, pour passer à la suite, quoi, donner la continuité au cours. Pas attendre que le cours soit fini pour le commencer, entre guillemets. C'est un peu ça. D accord. D accord. Sinon, ben, il y a eu un cours de médiumnité, mais c'était en anglais. Donc, pour ceux qui parlent anglais, c'est possible d'y participer. Enfin, là, maintenant, ça, on en arrive aux dernières leçons, et, mais si jamais il euh, y a une deuxième session qui commence, je vous en prépare. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce que là, maintenant qu'on arrive à la fin de la première session, donc c'est un cours théorique, mais dans lequel il y a aussi le début de pratique, donc des exercices de concentration, ce genre de choses. Hein. Et, et là, maintenant, à la fin, on arrive, ce pas des réunions médiumniques, mais euh, avec des gens qui, pendant les séances de concentration, ben, voient, sentent, euh, parlent même hein, sous l'influence des esprits qui sont à côté d'eux. Et, et les, la question se pose, les gens nous disent, mais maintenant, bon, dans deux semaines, on a fait, ou dans, trois, dans un mois, on a fini le cours, maintenant on fait quoi Et donc, euh, il y a des réunions médiumniques virtuelles qui commencent à se mettre en place. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les réunions médiumniques virtuelles, mais euh, il y a beaucoup de personnes qui les pratiquent, surtout depuis la, la, la pandémie et les, et les confinements. Et, et, et donc, euh, d'autres qui même ont commencé longtemps avant. Et donc, les réunions médiumniques euh, virtuelles, c'est-à-dire avec des personnes réunies un peu comme nous sur Zoom et pas réunies sur une, dans une même salle, et bien ça fonctionne. Ça fonctionne. Les réunions médiumniques, souvent, bah, c'est un hôpital, l'assistance aux esprits souffrants, etc., eh bien, avec la COVID, euh, on ne peut pas fermer l'hôpital. Hein. La COVID, c'est justement quand on a le plus besoin d'hôpital, des gens à soigner physiquement hein, et des gens aussi euh, qui sont décédés ou des bœufs ou des gens comme ça, qu'il faut aider euh, spirituellement. Et donc, c'est un peu la, la, ce qu'on verra euh, la semaine prochaine, hein, l'étape tournante qui qui ont poussé à l'établissement du spiritisme. Mais là, c'est... Euh, ces événements euh, qui, qui poussent euh, à une certaine généralisation de la médiumnité. Comme, comme, comme l'avait prévu d'ailleurs Kardec, Léon Denis, Jésus aussi, hein, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc euh, l'évolution, le monde de régénération, plus les, les, les, les êtres humains, les esprits évoluent, plus ils auront cette sensibilité médiumnique. Et c'est quelque chose qui a, qui a tendance à se généraliser. Et donc, mais vous trouverez dans le mouvement spirit beaucoup de personnes qui restent encore accrochées en disant « non, non, une réunion médiumnique, ou c'est présentiel ou c'est pas ». Donc, en gros, euh, pendant la Covid, on ferme l'hôpital. Ça, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C est, c est, la médiumnité, c'est de la charité, en gros. Hein. Et donc, je vois pas pourquoi, quand on a le plus besoin de charité, on devrait arrêter. Ce sont des idées euh, un peu rétro, c'est un peu comme euh, ben, les erreurs de la religion, hein comme j'en ai parlé aussi dans les conférences sur le christianisme et spiritisme, où, où les religieux, tous les premiers chrétiens, avaient des communications médiumniques. Les apôtres, la pentecôte, il y avait des communications médiumniques tout le temps. Ils conversaient avec les esprits. Et c'est quand le, le, le pouvoir religieux, la hiérarchie sacerdotale s'est mise en place qu'ils ont dit, surtout quand... Euh, les, les, ces hérétiques qui étaient appelés à l'époque hein, recevaient des communications qui dénonçaient ce pouvoir centralisé et tous ces abus, eh ben, ils ont mis la pression pour interdire la médiumnité chez les gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Et, et en avoir l'exclusivité uniquement dans les élites. Et on retrouve encore ce genre d'idées hein, qui nous ont accompagnés, nous tous, hein, pendant des incarnations au long des siècles, on les retrouve encore des fois chez certains spirites, voilà, qui n'ont pas encore réussi à se débarrasser complètement de toutes ces réactions antiprogressistes. Charles, j'ai une petite question, connais-tu cet ouvrage euh, On ne voit pas bien, je vais te le dire, c'est « La sécurité médiumnique euh, ». Jaou Nunes Maya, c'est dicté par l'esprit Ah, Je ne connais pas. Que, tu peux répéter l'auteur, s'il te plaît euh, Jao, je m'excuse, mon portugais, malgré ma conjointe, est, est, est déplorable. Juan? Joao? João Nunes Maya. Nunes Maya, et, et c'est un ouvrage euh, récent, hein, c'est ça? Euh, je ne sais pas s'il est récent, ça a été dicté, je dis, par l'esprit miramez, et ça s'appelle La sécurité médiumnique, là je, on lit ça euh, toutes, toutes les semaines, un chapitre par semaine. C'est traduit du portugais? Euh, c'est en français, voilà. Euh... Et ça a été écrit directement en français? Non, non, je ne pense, hein. pense pas, je pense pas, je sais pas, J'ai aucune information justement de ces éditions Filman, hein. Édition Filman. Ah, Filman. Euh, bon, c'est franchement, je, pour l'instant, voilà. je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, oui, je vois. Oui. Euh, très, je ne très... connais pas, tu vois, je connaissais pas. J'ai entendu parler de Nunes Maya là, et puis de l'esprit Miramez, hum. mais je, connais, je vais me renseigner. Ouais, ouais, vraiment très... Mais là, là peut-être que tu as, dans ce genre d'ouvrage, tu trouveras peut-être encore, euh, euh, comment dire, c'est ou présentiel ou c'est pas, tu vois. Et le présentiel, ben, en situation de pandémie, de restriction, ben, ça ne va pas, quoi. Ah non, on ne ferme pas des lits, c'est sûr. Et, et, et donc, il euh, y, y a une adaptation qui est nécessaire aujourd'hui, compte tenu de… C'est là où il faut aller de l'avant, quoi. Il faut, faut essayer. Et... je rejoins Fabrice c'est quand vous voulez voilà. d'accord Morissette oui, je voulais dire que euh, j'ai posté sur euh, Skype le livre, donc les tables tournantes euh, de Jersey les ah, comptes oui. rendus, les procès alors je, je euh... vois je vais, je vais le faire ah. suivre sur euh, l'autre groupe puisque le ESPSFSF on l'utilise euh, il y en a deux des groupes Skype, hein, je n'ai jamais voulu le... Mais je peux, je peux très bien le faire suivre sur l'autre. Hein, donc, euh... c'est donc un professeur qui donne les, ses références pour, par rapport à un sujet du bac. Ah ben, c'est intéressant. Donc, euh, oui, c'est assez intéressant. Merci, Morissette. Voilà, ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à tous ces esprits qui ont pu nous accompagner aujourd'hui, que nous puissions ben, bien comprendre tous ces éléments de contexte pour mieux pouvoir apprécier d'où nous venons au niveau individuel et aussi au niveau de, des sociétés et euh, où nous allons. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche à tous. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Non, À ce soir, Charles. Ou à ce Je soir, oui, on a un spiritisme sans, on a tabou. Un spiritisme sans tabou ce soir. Hein. Euh, donc... Euh...